Après un parcours dans le monde des systèmes embarqués et des applications mobiles, Sophia rejoint la communauté PHP. Aujourd'hui, au sein de Bedrock, elle vient nous parler de l'amélioration continue de nos applications. Et au-delà des fonctionnalités, comment entretenir l'attrait technique de ces applications auprès des développeurs Je vous prie d'accueillir Sophia Lescano. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis ravie de cet accueil et ravie de retrouver la communauté en cette édition des Retrouvailles. D'autant plus que, pendant ce créneau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un créneau full femme. Euh, moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir des femmes sur scène. Et si vous avez vu la conférence de hier soir, euh, moi, je suis intimement convaincue qu'avoir des rôles modèles des personnes donc qui présentent des conférences euh, est vraiment un facteur fondamental pour inviter plus de femmes dans, les, dans la tech. Je suis aussi très contente de vous voir, puisque j'ai fait ma première conférence l'année dernière, mais c'était par écran interposé. Euh, il n'y avait que mon chat avec moi, il ne rigolait pas spécialement à mes blagues. Elles étaient peut-être pourries. Je, je vous laisserai juger, mais en tout cas, je compte sur vous pour rigoler. Alors, qui suis-je Je, euh... je m'appelle Sofia Lescano-Carol, je suis argentine et espagnole. Je travaille aujourd'hui depuis deux ans et demi chez Bedrock et je suis essentiellement développeuse PHP backend, mais je fais aussi du DevOps et euh, pas mal d'autres choses dans mon quotidien. Bedrock, c'est une société qui développe une plateforme de streaming. Elle est peut-être un peu plus connue sous le nom de son ancien nom, euh, M6Web. Euh, on est présent dans pas mal de pays, euh, donc dans cinq pays avec une plateforme qui est revendue donc, euh, dans toute l'Europe. On a plus de 350 personnes et 12 ans d'expérience. Aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler de vos projets. Et en fait, si vous y réfléchissez, un projet, c'est un peu comme une maison. Un projet a besoin d'entretien. De temps en temps, il faut passer le balai et euh, enlever le code mort. Peut-être qu'il faut refaire un peu la peinture et se remettre euh, aux nouveautés du jour. Et c'est aussi un peu comme une colocation. En fait, Les gens viennent, vont. Euh, parfois, il y avait quelqu'un qui faisait toujours la vaisselle et vous n'avez jamais remarqué et quand il part. Hum, ça se sent. Hein. Euh, il y a différentes façons de, de commencer un projet. Parfois, vous avez l'opportunité de construire à partir d'un terrain vide, ou d'une page blanche, en fait. Euh, vous construisez à votre image. Euh, vous n'êtes sûrement pas expert, dans, potentiellement, dans tous les métiers qui concerne votre projet, ni dans toutes les parties, à la fois sur le côté API, à la fois sur le côté sécurité, login. Donc, vous allez faire un projet comme vous pouvez, et comme on a vu dans plein de conférences, en faisant des erreurs, c'est normal. D'autres fois, vous avez l'opportunité de démolir, détruire complètement ce qui était sur place et reconstruire. C'est super, parce que vous pouvez apprendre des erreurs que vous avez faites, rester avec les choses qui ont fonctionné, et vous avez sûrement l'illusion de faire mieux qu'est-ce qu'il y avait avant. Bien souvent, on reprend un existant, hein. c'est comme quand on achète une maison, elle a des trucs super, elle a des trucs moins bien, euh, parfois elle a des vis cachées. Un jour, euh, vous allez dans votre bianderie, vous ouvrez un robinet, paf, votre maison s'inonde. Ah, il y avait un petit panneau qui disait ne pas utiliser. Vous ne savez pas pourquoi ce panneau était là, il n'y a pas plus d'explications, vous êtes juste tombé dessus, maintenant il va falloir faire avec. Euh, on retrouve des choses comme ça dans notre code. Hein. On a un petit un petit bout de code il y a deux ans qui dit oui ceci est une toulouse. Probablement il faudra faire quelque chose à un moment donné. Super, elle est toujours là, hein. elle n'a pas bougé. Ou euh, un autre petit morceau de code qui dit euh, il faut surtout pas faire euh, ceci comme ça, mais on a besoin d'attendre qu'une issue soit émergée. Oui bon cette issue a été émergée en 2019, c'est le moment de, de s'en occuper. Dans mon équipe, on a eu la super opportunité de construire de zéro. Et comme je vous disais, bah, on n'était pas experts, donc on a fait comme on a pu. En plus, on était des personnes qui venaient d'horizons différents, donc on a co-construit. Et vite, le projet est devenu un peu disparate, mais on a vraiment eu cette opportunité de commencer de zéro. Par contre, on s'est euh, retrouvé avec une petite partie legacy. C'est un peu comme si on avait ramené les meubles de mamie qu'il faut garder jusqu'à ce qu'on puisse les remplacer par quelque chose d'autre. Ce qui se passe dans nos projets, surtout, c'est que de temps en temps, bah, c'est un peu comme une maison. On rajoute une pièce, on refait la décoration. Et là, par exemple, euh, Mamie vient avec le portrait de famille. Il faut que vous l'affichiez et il faut que vous l'affichiez tout de suite parce qu'elle va passer ce week-end à la maison et il est indispensable. C'est un peu comme votre PO qui arrive avec une fonctionnalité pour hier. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de marteau. Zut, vous êtes à la dernière minute vous n'avez pas les outils dont vous avez besoin pour réaliser la tâche, ben, vous prenez une pierre du jardin, vous faites comme vous pouvez, bon, la tâche se fait plus ou moins, peu importe, on est dans l'urgence, on est là, on le fait, mamie est super contente au final. Ça a été un moment de stress, mais personne n'a rien vu, tout s'est bien passé. Après vient le, le deuxième, hein. le troisième, le quatrième, le cinquième et en fait, vous ne vous êtes toujours pas utilisé, hein. vous avez eu l'impression que faire un détour par le magasin du bricolage était une perte de temps incroyable. Et en fait, c'est un peu comme si vous avez une application de e-book, que vous avez évidemment une API pour ajouter des auteurs, vous avez une API pour ajouter des livres, mais vous n'avez pas d'API pour ajouter des catégories, parce que les catégories, ça ne change pas beaucoup. Je pense qu'il suffit que vous le disiez à voix haute pour que vous soyez en train de remplacer les catégories tous les gens. Et imaginez en plus que les catégories, si vous n'avez pas d'API pour, le, pour les changer, bah en fait, ça implique, au lieu d'avoir une équipe de contribution qui fait ça tranquillement en 10 minutes, ça implique avoir des développeurs qui devraient être en train de faire autre chose, qui sont en train de faire des, des insertions risquées en base de données en prod. Peut-être que finalement, la, la pays, elle servait à quelque chose. Peut-être que ça valait la peine d'investir ce temps. Et fait, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent pris sur la frénésie du quotidien. C'est comme quand vous êtes dans votre maison, que vous savez que le robinet est cassé. Mais vous rentrez du travail, vous venez, vous partez, et, et vous dites, je réparerai ça à un moment donné. C'est pas important, C'est pas si grave. Donc, il y a vraiment cette notion de, de perte de temps. Parfois, on a l'impression que s'outiller, nous détourne de notre tâche principale et donc consiste en une perte de temps. Et aussi, ça peut être quelque chose de coûteux. Quand je vous parle d'un marteau, bah, peut être que vous habitez à la campagne, qu'il faut faire 50 km pour aller au premier magasin de bricolage. En plus, le marteau est dernière génération il est hyper coûteux. Ou même que vous vous dites non, mais moi, je fais tout maison. Je vais construire un marteau. Donc, vous avez un peu besoin de temps pour réfléchir à comment vous allez le construire. Euh, acquérir les matériaux et le construire. Donc ça peut être coûteux, soit en temps de développement, soit en argent palpable, finalement, d'acquérir un outil. Mais une maison, comme un projet, c'est quand même un endroit où on veut être confortable, en fait. Et c'est un endroit qu'on pense à la longue durée. Quand vous achetez une maison, vous ne l'achetez pas pour y passer six mois, vous l'achetez pour passer cinq à dix ans. Il y a des projets qui ont une durée de vie éternelle. Où on a des API qui sont là depuis dix ans. Donc, vous avez envie... Déjà, il faut, faut penser au long terme, mais vous avez envie d'être confortable dans cet endroit. Et donc, il y, y a plusieurs choses en fait, que vous pouvez faire. C'est D'un côté, vous pouvez améliorer vos outils, puisque bon, euh, ok, vous êtes capable de monter un meuble avec un tournevis, mais quand vous en avez 15 à monter, peut-être qu'un tournevis électrique, ça vous aiderait un petit peu. Vous pouvez euh, trouver un confort de travail, par exemple, en ayant une, machine à, une, une boîte à outils, parce que c'est super, une fois que vous avez trouvé tous les outils dont vous avez besoin, vous avez peut-être besoin qu'ils soit organisés. Ça sert à rien d'avoir 45 000 outils si le moment où vous avez besoin de l'utiliser, vous n'arrivez pas à le trouver. Et aussi, parfois, il faut juste s'organiser et parler, parce qu'on est dans des problématiques d'équipe et de gestion d'un projet. Et parfois, ben, vous avez peut-être pas, vous avez envie que votre maison soit propre. Mais vous avez peut-être pas envie que votre colocataire passe l'aspirateur pendant que vous regardez la télé. Peut-être faut juste lui dire en fait et, et établir des normes de, de vie commune en fait. Donc l'idée en fait, qu'on a, qu a mise en place, c'est finalement de construire ensemble des solutions à ces problématiques. Et quelle est la solution qu'on a choisie euh, Avant de parler de la solution, j'ai besoin de parler un petit peu de notre organisation pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Donc, en fait, on travaille euh, en équipe. C'est des équipes de 6 à 8 personnes, développeurs, développeuses, plus un product owner et un lead dev. On travaille en agilité euh, dans notre société. Une équipe est responsable de 1 à 3 projets. Donc, il y a vraiment cette sensation que le projet nous appartient. Donc, on a tout intérêt en fait, à l'améliorer et à se sentir confort dedans. Et euh, dans un terme plus technique, en fait, on travaille euh, dans une architecture de microservices. Et donc un projet constitue un microservice et les microservices interagissent entre eux. Par exemple, une équipe en a deux, une autre en a un et ils peuvent en avoir plus. Et la solution en fait, qu'on a, qu a pu trouver pour répondre à ce type de problématique, c'est ce qu'on appelle des tech meetings. Alors qu'est-ce que c'est un tech meeting D'abord, en fait c'est une réunion qui va avoir lieu toutes les deux semaines. Ça concerne tout le monde, donc ça concerne de la même façon les développeurs, le lead. Et le product Owner, elle a une durée fixe de une heure. N'oubliez pas de rester discuter toute la vie sur des problématiques techniques. Euh, les sujets sont proposés à l'avance. Ça pour nous c'est quelque chose qui est hyper important. En fait, on arrive en réunion, la réunion est courte, mais on l'utilise. On utilise vraiment notre temps puisque les sujets ont été déjà définis et on sait exactement de quoi on va parler. Et ensuite, en fait, il s'agit d'un espace de discussion d'égal à égal technique. C'est pas le lead qui va venir dire « Non, moi, je, je connais la vie et je vais vous expliquer comment ça marche. » C'est vraiment junior, senior, tout le monde qui va participer à réfléchir à des solutions techniques. L'animateur, en fait, il y a quelqu'un qui anime, qui prend des notes et qui tourne dans l'équipe. Parce que justement, il n'y a pas de... quelqu'un qui est plus important que quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, ça tourne. On alterne les les rétrospectives et les Tech Meetings. Donc les semaines où il n'y a pas de rétrospectives, on a des Tech Meetings. Mais en fait, ce qui est important de ça, c'est que finalement, toutes les semaines, on a du temps qui est dédié à notre équipe. Soit pour des questions plus organisationnelles, on veut discuter, soit pour des questions techniques. La personne qui propose le sujet, c'est celle qui la présente. Donc Ça, ça a l'air évident, mais finalement, c'est la personne qui est la plus légitime pour présenter ce sujet. Euh, ça se transcrit sur des actions qui sont visibles sur nos sprints. L'idée, en fait, c'est qu'une fois qu'on a discuté tous ensemble de façon égale, n'importe qui peut euh, écrire finalement l'US qui concerne ce, ce sur quoi on a discuté. Et tous les membres de l'équipe peuvent proposer un sujet, évidemment. Bon, à quoi ressemble un tech meeting C'est à peu près à ça. Hein. C'est une réunion, finalement. Euh, on a souvent des personnes... Euh, euh, sur place et des personnes à distance puisque nos producteurs sont à Paris. Mais voilà, c'est vraiment un moment où on discute, quelqu'un présente euh, le, le fichier de compte rendu et, et on peut parler tous ensemble. Et euh, physiquement, à quoi ça ressemble Ça ressemble à ça. On utilise un outil qui s'appelle Confluence, qui est une espèce de wiki. C'est un outil qui permet de faire de la documentation. Donc en fait, chaque jour, on a une page. Ce qui est important pour nous, c'est finalement noter qui a participé. Euh, le, la page, en fait, elle est ouverte. Du moment où on termine un tech meeting, on ouvre la patch pour le prochain tech meeting. Comme ça, pendant les deux semaines, qui veut, à n'importe quel moment, peut rajouter un sujet. Il explique bah, qui qu'est-ce qui qu est qui, la personne, de quoi il veut parler et pourquoi. Et si jamais il a quelques pistes qu'il a déjà investiguées, bah, il détaille le mieux possible ce de quoi il veut parler. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on garde un historique de tout. On a un historique depuis le début qu'on a commencé. Donc on peut revenir dessus, c'est un peu comme il parlait des ADRs, on peut essayer de recomprendre finalement pourquoi on est arrivé à cette solution technique et qu'est-ce qu'on a discuté. Qu'est-ce qui se passe quand on discute en fait du sujet bah, Je ne vous cache pas qu'il y a des sujets qui sont archivés, parfois parce que ça n'intéresse pas l'équipe. C'est rare en soi que le sujet n'intéresse pas l'équipe, mais... Par contre, pour des raisons diverses et variées, on peut décider de ne pas faire le sujet, peut-être parce que ça va à l'encontre des pratiques de l'entreprise, par exemple. Enfin, c'est pas, pas ce qu'on est habitué à faire. Quelqu'un qui était externe, qui vient d'arriver, a proposé quelque chose. C'est tout à fait légitime, mais euh, ce, ce n'est pas retenu. Et parfois, c'est aussi parce qu'on dit « Ok, euh, effectivement, maintenant, euh, quand on fait nos tests unitaires, on va changer euh, une problématique, on va commencer à faire comme ça. » mais on décide ensemble de ne pas faire une refacto globale aujourd'hui. Donc c'est plus on se dit, on se donne une norme pour la suite, et quelque part le sujet est archivé, parce qu'en fait ça ne va pas mener à une action concrète euh, tout de suite. Il y a des sujets qui sont hyper vastes en fait, donc ça nous pousse finalement à faire un POC, un POC, un proof of concept, pour ensuite revenir en discussion, et, euh, et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et il y a des sujets qui sont hyper clairs. Euh, ça donne lieu à des spécifications. Donc, ce que je vous disais, on va rajouter une action de notre sprint en mode euh, créer une US pour changer euh, cette ligne là dans le code, pour rajouter cette fonctionnalité. Et ensuite, n'importe qui va pouvoir euh, coder cette fonctionnalité. Il s'agit d'US qui rentre complètement dans notre sprint de la même façon que les US fonctionnelles, qui sont chiffrées, qui sont cadrées et qui sont priorisées. Euh, par rapport au reste. C'est là vraiment la, la dualité entre le, le, le fonctionnel et le technique. Comment ça a commencé <rire> et ben, En fait, on n'a rien inventé. <rire> euh, ça a commencé avec une autre équipe, en fait. Euh, C'est quelque chose qui nous est venu d'autre équipe. Toutes les équipes ne fonctionnent pas forcément à l'identique dans notre société. Mais donc C'est quelqu'un qui, qui a ramené l'idée. Et en fait, ça a commencé en 2017, au moment d'une énorme réfacto qui a eu dans notre produit. Donc je vous parlais tout à l'heure que Bedrock développe une plateforme de streaming marque blanche. Donc en fait, euh, à l'initial, on n'avait que Sysplay. Et il y a eu un énorme refacto pour pouvoir justement faire ce switch entre une unique plateforme et finalement une plateforme qui pouvait être déclinée en différentes marques. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'était une demande des développeurs. En fait, les développeurs ont senti qu'ils avaient besoin d'avoir un espace technique pour discuter. En fait, il y avait des énormes décisions techniques à prendre et ni le lead dev, ni les développeurs pouvaient prendre cette décision tout seuls. Il y avait besoin de, en équipe, construire quelque chose puisque ça allait être très déterminant pour le futur de la plateforme. Je vous présente quelques exemples et chiffres. Donc, on a fait aujourd'hui dans mon équipe 30 Tech Meetings pendant un an et demi. Nous avons traité 75 sujets. Et généralement, on traite deux à trois sujets par meeting. Mais ça dépend énormément puisqu'il y a des sujets qui sont très complexes et il y a des sujets qui sont très basiques. C'est vraiment quelqu'un propose quelque chose, on est tous hyper d'accord parce que parfois on a discuté un petit peu à l'avance. En fait, on s'est dit ah tiens, ça euh, ça pourrait être un sujet de tech meeting. Tous les devs ont au moins proposé un sujet. Donc ça c'est fondamental. Vraiment, tout le monde se sent impliqué dans ce processus. Plus de 80% des sujets ont été réalisés. C'est rare finalement qu'on archive ou qu'on jette ou qu'on ne soit pas d'accord. Vraiment, c'est on est très à l'écoute des choses qu'on peut améliorer euh, techniquement. Et sans sujet, on ne se réunit pas. Enfin, on ne se réunit pas pour se réunir. Comme je vous disais, c'est hyper important de préparer les sujets à l'avance. Donc, s'il n'y a pas de succès bah, on utilise notre temps autrement. Voici quelques exemples qu'on a pu traiter en tech meeting, de mise à jour de PHP STAN, parler du Symfony HTTP Client, faire du mutation testing, qu'est-ce que le, le DDD, euh, améliorer notre alerting, faire du rollback de CI, euh, du mob programming, documentation de GraphQL et plein d'autres sujets. Et moi, j'ai classé ces sujets en quatre catégories. Donc la première c'est euh, les nouvelles techno ou mises à jour. Par exemple PHP Style, on se dit tiens il y a une nouvelle version, euh, on pourrait vraiment utiliser les nouvelles fonctionnalités de cette version. Euh, Est-ce que ça vous dit Est-ce qu'on veut le faire Ou par exemple un peu comme euh, Symfony HTTP Client, qu'est-ce que ça vous dit de, de tester cette nouvelle euh, cette nouvelle techno Il y a les refacto de la mort qui tue. Ça nous est arrivé. On a fait des grosses refacto et c'est vraiment des moments où on discute et on se dit tiens je pense qu'on s'est trompé. Je pense que ça, on pourrait le faire différemment. Il y a eu le côté soutillé, comme je vous le disais au début. Peut-être euh, si on ajoutait ce, cet endpoint, ça nous faciliterait la vie. Et parfois, juste des guidelines d'équipe. En fait, c'est hyper important. Il y a des choses qu'on conçoit que tout le monde a la même idée, et en fait, pas du tout. <rire> parfois, il faut vraiment dire les choses et les écrire euh, pour que ça puisse rester. Et puis, parce qu'une qu équipe est en train de grandir, et qu'on a peut-être pris des décisions de groupe, mais comment on va transmettre ces décisions de groupe aux nouveaux arrivants, puisque c'est une culture et c'est sous-entendu. C'est bien que ce soit une culture, mais parfois ça aide vraiment de mettre les choses par écrit. Je vais vous présenter quelques exemples concrets dans ces catégories, pour que vous voyez vraiment de quoi il peut s'agir. Donc Sur le côté nouvelle techno ou mise à jour, euh, nous avons traité le sujet du Symfony HTTP Client. Qu'est-ce que c'était En fait, c'était une idée qui était issue de conférence. C'est quelqu'un qui est venu euh, au forum PHP, je pense, il y a deux ans, qui a entendu parler et qui s'est dit « tiens, euh, ça a l'air super intéressant ». Donc, pour nous, le Tech Meeting, c'est aussi un moment de partage, en fait. Ah, euh, j'ai entendu que dans une autre équipe, ils faisaient ça, ça m'a l'air euh, super, ça peut convenir. Et d'ailleurs, euh, moi, j'ai eu plein d'idées, euh, là, pendant le forum, je me suis dit, tiens, ça, on ferait ça dans notre équipe, ce serait euh, super. Donc, c'est parfois comme ça que viennent les, les idées. Euh, on souhaitait plus de maintenuilité et rester dans l'économie système Symfony. Donc, c'était ça qui nous a poussé à vouloir faire ceci. Euh, on, a dû, on a eu besoin de faire un POC, euh, surtout pour la compatibilité avec l'existant, parce qu'on on a pas mal d'alerting reliés à nos requêtes HTTP. On se disait bon, est-ce que ça va être compatible Est-ce que ça va fonctionner Est-ce qu'on veut tout casser notre application là tout de suite, euh, très vite Et en fait, du coup, on a, essayé, on a décidé de le faire par étapes. Donc, euh, on s'est dit que à partir de maintenant, si on rajoutait un client, bah, on allait utiliser le HTTP Symfony HTTP Client, mais et on a changé quelques clients qu'on avait. Mais on le fait par étapes parce que c'est quand même quelque chose de fondamental dans notre projet et on n'avait pas non plus le temps ou l'envie de tout démonter très vite. Euh, Soutiller, on a pas mal travaillé sur l'alerting et l'alerting est fondamental. D'abord parce qu'on aimerait éviter les alertes inutiles. La personne qui se réveille à 3h du mat' avec une alerte qui dit « Ah, c'est en ans. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, euh, l'idée, c'est euh, que les alertes soient précises et qu'elles permettent d'agir. Euh, parce que si je peux rien faire, bah, autant pas me réveiller. Et puis, je verrai ça avec l'équipe à 8 heures du matin, content et en ayant bu un café. Et après, c'est quelque chose qu'on fait vraiment en amélioration continue. Donc, dès que c'est des sujets qui reviennent, en fait, pour essayer d'améliorer notre alerting. On a pu travailler sur deux choses plutôt importantes. Bah, c'est comme je vous disais, vous n'avez pas envie de rentrer dans une room d'alerting où il y a une centaine de messages non lus, vous ne comprenez rien et vous ne pouvez pas agir dessus. Et ce sur quoi on a travaillé, c'est le fait de rajouter la route dans l'alerting. Avant, on avait un alerting général qui disait l'application est en 500. OK. Mais là, en fait, on a un coup d'œil, on sait que l'application est en 500 et que c'est euh, la récupération des utilisateurs. Donc ça aide à agir et ça aide potentiellement aussi si on sait qui a un bug connu, de dire bah, « je mute cette alerte, je suis conscient, je mute cette alerte, mais je reste très attentif sur les alertes sur les autres routes. » Et du coup, on a défini que finalement, ce qui nous était important dans une alerte, c'était connaître l'environnement dans lequel il y avait un problème, savoir quel est le projet sur lequel ça, ça arrive, la route, un lien vers les logs pour pouvoir euh, avoir plus d'informations tout de suite et pouvoir agir, et avoir des niveaux d'alerte et des seuils. Ce qu'on a pu travailler, ça aussi, c'est avec New Relic. c'est un application performance monitoring qu'on utilise au quotidien. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était euh, regarder la tendance des 200 et des 400 dans notre plateforme. Pour nous, dans plusieurs de nos projets, c'est tout à fait normal d'avoir des erreurs 400. Par exemple, on a un projet où on peut euh, mettre un coupon, soumettre un coupon et avoir euh, une, un abonnement euh, gratuitement. Et c'est normal que quelqu'un se plante quand il écrit son coupon, ça arrive beaucoup trop souvent. Euh, il faut savoir lire. Euh, donc c'est normal d'avoir des erreurs. Par contre, ce serait anormal d'avoir une tendance exponentielle des erreurs 400 vis-à-vis -vis des erreurs 200, et ce serait anormal de que la tendance finalement par rapport à il y a 15 minutes soit terriblement différente. Donc Neuralink a des outils qui vont permettre de faire ce genre de choses, détecter. Un changement de comportement. Donc je passe vite parce que c'est pas intéressant, mais ça ressemble à, c'est une, une query qui ressemble un peu à du SQL et ça va permettre de, de nous notifier sur les changements de comportement. Tout ça, on le fait en Terraform, parce qu'on fait de, de l'infrastructure à code, ce qui va nous permettre de déployer la même infrastructure dans tous nos environnements et avoir le plein contrôle sur ce qu'on a fait très différent d'avoir de fait des clics et ne s'en souvenir pas du tout de ce qu'on a fait. Et donc, ça ressemble un petit peu à ça. Finalement, c'est du code qui décrit votre infrastructure. Pareil, ce n'est pas important et ce n'est pas le sujet de la conférence, mais j'ai fait une super conférence à ce sujet l'année dernière. Si le sujet vous intéresse, vraiment, il est passionnant et euh, on utilise des outils qui sont euh, fantastiques. On a, on a osé faire des refacto euh, de la mort qui tue. Euh, concrètement sur le DDD et des guidelines de code. Alors, le DDD, le domain no Driven Design, je ne vais pas euh, m'attarder là-dessus, mais euh, c'est une problématique qui nous intéressait fortement. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre projet est jeune, mais déjà hyper disparate. Parce que, comme je vous disais, les personnes sont venues d'horizons différents. On avait besoin de construire. Aussi, à un moment donné, on avait un peu besoin de construire vite. Donc, euh, on a fait peut-être l'impasse sur certaines choses. Et tout d'un coup, finalement, on avait un projet jeune mais qui était très différent. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est une guideline. C'est aussi bête que, comme disait Frédéric Bouchery, de « je veux que mes contrôleurs finissent par contrôleurs. En fait, je veux qu'il y ait une certaine cohérence dans mon code, je veux pouvoir trouver des fichiers quand je les cherche et avoir une cohérence pour que quand quelqu'un de l'extérieur arrive sur mon projet, eh bien, il comprend finalement comment faire et il comprend le projet. Et ce qui est intéressant en fait de ça, c'est que c'est venu d'un tech meeting mais c'est devenu une feature à part entière dans notre sprint et dans notre roadmap. C'était important pour nous et ça n'a pas été juste une tâche renommée quelques lignes. Non, ça a été un travail de longue haleine pour cadrer la feature, décider finalement inspecter notre code, savoir quest ce qu'on voulait modifier et faire des modifications. Concrètement, ça a été plus de 500 fichiers modifiés sur plusieurs journées, voire semaines de travail, avec toute l'équipe impliquée dessus. Et ça a donné, c'est pas important, mais ça a donné. En fait, on a voulu écrire sur le même outil, Confluence. Voici comment on fait. Et comme ça, quand quelqu'un a un doute, bah, il peut se reporter à une guideline. Et cette guideline, on l'incrémente euh, au fur et à mesure avec les nouvelles choses qu'on qu découvre et qu'on veut qu'il soit clair et comment on veut euh, que, que notre code soit. Et dernier, puis tu prends, il y a les guidelines d'équipe. Vraiment, c'est tellement important de se dire les choses parfois. Euh, le côté implicite, mais ça c'est évident. C'est un peu comme euh, tout le monde sait qu'il faut faire des tests unitaires. Peut-être qu'il faut le dire. Euh, donc, ce qui était intéressant, c'est que le mot programming a été ramené par quelqu'un d'autre, en fait. On avait un moment où on avait des renforts d'une autre équipe. Et donc, c'était vraiment aussi un, vraiment un moment de partage ou quelqu'un a pu ramener un outil différent. Le mode programming, en fait, c'est quand toute l'équipe est sur un seul ordinateur. Ça ressemble un petit peu au pair que nous, on avait l'habitude de faire, mais on n'avait jamais trop fait cette pratique de mode programming. Et ce qu'on s'est dit, ce qui est qu en sortie, en fait, action simple de, de notre tech meeting, c'était de taguer les US pour dire « Ah, je pense que cette US aurait l'avantage d'être fait en mode programming ». Et en fait, donc, ça nous a énormément aidé pour aborder la refacto complexe qu'on a fait sur le DDD. Pourquoi Parce qu'en fait, on avait des paires avec 200 fichiers dans tous les sens et c'était impossible. Et en plus, c'est vraiment le côté se mettre d'accord. Donc imaginez que quelqu'un prend la main sur euh, « je vais refactoriser tout le code » avec une idée vague de ce que c'est le DDD pour lui. Et c'est pas du tout euh, ce que l'équipe pense. Donc vraiment être à plusieurs mains sur le code et euh, le faire ensemble, aider énormément à l'efficacité et finalement finir avec ce sujet. Bon, tout n'a pas été merveilleux. Hein. Alors, après, ça n'a pas été compliqué. Comme je vous disais, on a copié la solution de quelqu'un d'autre. C'est toujours plus facile. Mais euh, on a eu quelques difficultés et il y a quand même un temps d'adaptation. En fait, finalement, on est en train d'introduire un nouveau rituel et il faut que l'équipe... Embrasse ce rituel et, euh, et le reconnaissent. Donc, il y avait le côté, quel sujet je peux proposer en tech meeting Est-ce que, euh, à chaque fois que j'ai une question technique, je vais attendre deux semaines et euh, un euh, prendre toute l'équipe pour pouvoir discuter de ça Évidemment, non. Mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'on fait des tech meetings qu'on se dit, ah tiens, bah, ça c'est un super sujet de tech meeting, et ça, euh, pas du tout. En fait, ça, on pouvait le résoudre en un bout de table, discuter, et il n'y avait aucun besoin de, de faire ça ensemble. Et aussi, la partie rédiger des sujets à l'avance. Vous, vous rajoutez un rituel, il faut que les gens se rappellent. Combien de fois on est arrivé en meeting en disant « Ah, mais j'avais un super sujet, mais j'ai oublié. » Donc, nous, on est vraiment… « Non, tu, tu n'as pas rédigé ton sujet, on verra la semaine prochaine, enfin, dans deux semaines. » Et ensuite, la partie plus rigolote et plus difficile, c'est faire coexister le fonctionnel et le technique. Quelle, quelle idée euh, et en fait, ce qu'il en est ressorti pour nous, comme à avoir pour métrique, pour pouvoir être sûr finalement qu'on fait à la fois du fonctionnel et du technique, c'est de taguer les US et donc en ressortir des graphes pour pouvoir évaluer la quantité d'US technique qu'on fait dans un sprint vis-à-vis -vis des, des US fonctionnels, des bugs et des autres choses qu'on peut faire dans notre sprint. Pourquoi c'est important Parce qu'on est vraiment tombé dans un moment où on avait l'impression de faire que du technique. et Notre PO est venu, il nous a fait « ça ne va pas se passer comme ça ». Il euh, faut quand même faire du fonctionnel, on a un produit, il faut, faut construire, c'est évident. Mais l'inverse est vrai aussi, il ne faut pas oublier le technique. On ne peut pas juste prioriser toutes les US fonctionnelles et laisser le, le technique pour le jour où on aura le temps. Le jour où on aura le temps, on ne le fera jamais. En fait, Donc il faut vraiment penser cette idée que les deux sont, ont une importance fondamentale et réussir à prioriser les sujets en les mélangeant et en, en faisant à la fois du fonctionnel et du technique. Et cet outil d'avoir des graphes permet vraiment de rassurer les deux parties, le, le lead dev et le PO, que si, si, on est en train de faire les deux. Et euh, ça permet de voir aussi l'évolution à travers du temps. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les fins de sprint, on a un graphe et on peut regarder sur le passé, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. J'ai demandé à l'équipe qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça euh, donc, pour eux, en fait, on gagne un confort de travail. Mais c'est évident. Je veux dire, si euh, si j'ai des meilleurs outils pour répondre à un alerting, pour répondre à, mon, à ma plateforme qui est en panne, et eh ben en fait, je suis moins stressée et je travaille mieux et on m'appelle pas la nuit. Mais en fait, c est, c est, on, on a l'impression qu'on fait tout ça pour nous, mais on fait ça pour le produit aussi. Quand euh, votre développeur est capable de mieux réagir aux alertes, ben en fait, on gagne en stabilité de la plateforme. En parallèle, il euh, y a l'amélioration et l'entretien technique constant de notre plateforme et le partage. C'est vraiment des moments de partage où euh, chacun peut apprendre, junior, de senior, et on a cette opportunité de parler technique. Comme je vous ai dit, tout le monde est impliqué, donc il y a aussi les product owners qui viennent à nos réunions. Et euh, qu'est-ce qu'ils gagnent, eux En fait, bah, ils gagnent une compréhension technique et une compréhension de l'état de l'équipe. C'est hyper important. D'un côté, euh, ils vont mieux comprendre les impacts. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ces refacto Qu'est-ce que ça va impliquer Et en fait, aussi, quand l'équipe a passé une heure à dire « Non, mais moi, je, je, je pleure tous mes soirs parce que c'est impossible de faire des tests fonctionnels avec cette application, elle est toute tordue, il faudrait euh, tout euh, effacer et refaire », et eh ben en fait, le PO va avoir une meilleure notion de pourquoi ce serait important de prioriser ces sujets. Voilà un tout petit peu de mon expérience. Pour moi, ça a été vraiment une super découverte. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et que je trouve comme super fun, intéressant. C'est l'opportunité d'apprendre. J'apprends énormément des autres, puisque moi, à la base, j'étais rentrée dans cette équipe en mode junior, toute cachée. Et donc, j'ai plein de choses à apprendre des autres. C'est l'opportunité de participer. J'ai plein d'idées tout le temps. Et donc, c'est l'opportunité de dire, dire ben, croyez-moi, je pense que ça, ça peut aider. Et d'être écouté et de, de partager avec l'équipe. Et moi, j'ai vraiment gagné en confort de travail. Enfin, quand on a proposé des sujets d'alerting et qu'ils ont été faits, et que maintenant, je peux boire mon café tranquille et je sais que quand je fais un déploiement, je vais être alerté de façon correcte. Eh ben, je suis serein, en fait, je ne suis pas là en train de me dire « mon Dieu, est-ce que je vais tout casser et je ne vais pas réussir à, à le réparer ?» Donc c'est énormément plaisant de proposer des sujets techniques, d'être entendus, de les implémenter, et de donner de la stabilité à la plateforme et du confort du travail pour le développeur. Et là, j'espère que vous êtes hyper convaincus, que vous avez tout noté, que vous voulez aller chez vous, euh, faire ça dans vos entreprise. mais je peux comprendre me regardait me disait euh, en théorie tout se passe bien allons tous vivre en théorie c'est pas possible euh, euh, on n'a pas l'argent on n'a pas le temps euh, personne va vouloir jamais je vais pouvoir vendre ça à, à mon producteur bon euh, un, un sage homme a dit euh, la deck technique c'est comme quand tu veux préparer à dîner mais qu'avant tu dois faire la vaisselle de la veille en fait, vous avez sans doute fait ça, vous buvez votre café, vous lavez la tasse tout de suite, c'est facile. Vous buvez votre café, vous laissez là -la trois semaines. Ah, je vous défie d'enlever les taches de café de votre tasse. En fait, on parle de, de technique et la technique, c'est un peu comme les tests. En fait, j'espère que vous êtes tous convaincus qu'il faut faire des tests. Mais euh, en fait, c'est vraiment comme tester son code. Moi, j'adore cette capture d'écran d'un certain monsieur. Je lui ai demandé dans, dans une paire, est-ce que le code est testé Il me dit « Non, mais tu sais, c'est dans le carrel terminé, c'est trop compliqué. » Pardon. Euh, « C'est trop compliqué. »« Est-ce qu'on peut pas faire un test unitaire ?» Il me dit « avais tellement raison, ça marchait pas du tout. » Et euh, récemment, j'ai eu un collègue, euh, en fait, il était en train de, de débugger quelque chose en staging. Donc évidemment, on a moins de, de capacité à débugger en staging qu'en local, puisqu'on a moins de logs. Il, il débugait, puis il passait un énorme temps, puis il embarque un deuxième collègue, et ils sont là. Puis au bout d'un moment, moi je me dis, bah, vous, voulez, vous voulez un coup de main, parce que là, vous avez l'air de galérer totale. Et euh, au bout d'un moment, je fais, bah, c'est bizarre quand même ton truc. Est-ce que bah, ça marche en local, on est d'accord euh, Faisant la différence entre le local et le staging, fait, mais... ah, bah, je n'ai pas du tout testé. D'accord. Donc, là, j'en finis pour les analogies, mais en fait, c'est comme votre alarme d'incendie votre larme incendie, vous la testez quand il n'y a pas le feu. Parce que quand il y a le feu, vous êtes bien content qu'elle sonne, en fait. Donc, ce n'est pas inutile de tester votre code, ce n'est pas inutile d'investir sur votre plateforme technique. Et c'est hyper important. Mais comment s'y prendre Ah, bah ça, j'ai moins de clés à vous dire comment s'y prendre, puisque ce n'est pas moi qui est allé négocier avec PO. c'est mon magnifique lead dev présent dans la salle. Euh, mais euh, il est hyper important de gagner la confiance des PO. Et moi, je l'ai vu, je l'ai vu discuter. On a été présents sur des, des réunions. C'est là où il est important que les PO soient présents. Parce que mieux ils vont comprendre, mieux ils vont pouvoir agir dessus. Et euh, les convaincre et, et voir qu'ils savent euh, les implications, c'est vraiment très important. Et, et moi, je l'ai vu. C'est parfois c'est juste des moments de négociation. Au début, on avait vraiment besoin de builder le projet. Il fallait que ça sorte et on a fait des concessions. Mais on a fait des concessions, mais on a mis par écrit presque que on était en train de faire des raccourcis, mais qu'on allait rembourser la dette ensuite. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, vous pouvez faire des raccourcis parfois. Parfois c'est totalement motivé et logique, mais il faut euh, expliquer à vos PO que en fait on, en fait on gagne en efficacité quand on quand on pense technique. Enfin, il y, y, y a plein d'applications. Et d'autre part, en fait, c'est comprendre les enjeux. C'est de l'argent. Il y a cette euh, idée qu'on est en train de perdre du temps. Mais généralement, on est en train de mettre plus de robustesse dans nos plateforme, plus de stabilité. On est, on, ça peut permettre de ramener plus de devs avec nous parce que travailler sur une plateforme qui est hyper vieille avec euh, des vieilles techno, ça donne envie à personne. Donc, bon, je sais pas, peut-être que ça vous donne envie. Euh, mais donc, comprendre les enjeux qu'il y a derrière, en fait. Ce que je vous ai présenté, c'est notre approche. Il euh, y a mille approches, d'ailleurs. Il euh, y a d'autres écrits, par exemple, qui font de la priorisation de sujets. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. On considère que les sujets, ils arrivent comme ils arrivent et on veut euh, tous les traiter. <coughs> donc, on, on ne fait pas de priorisation des sujets, mais on pourrait imaginer de faire une matrice euh, temps investi versus impact pour essayer de... Attaquer d'abord les sujets qui vont prendre très peu de temps et qui vont avoir un impact hyper fort. Et ensuite, plus tard, on pensera aux sujets qui vont prendre beaucoup de temps et avoir un impact mineur. C'est à voir, puisque nous, euh, en fait, ça peut créer de la frustration, puisqu'il y a des personnes qui veulent participer, proposer des sujets, et finalement, ils sont jamais choisis parce qu'ils sont totalement dépriorisés. Mais il euh, n'y a pas une solution magique. Nous, on vous a proposé une recette de cuisine. Trouvez la vôtre parce qu'il y en a plein, même au sein de Bedrock, chaque équipe fait comme il le sent. Et évidemment, itérer, garder ce qui fonctionne, jeter ce qui fonctionne pas, recommencer, parce que ça en vaut vraiment la peine. Ce que je peux vous dire, c'est euh, croyez en vos développeurs et voyez plus loin que les fonctionnalités, parce que vos développeurs ont sûrement envie de participer, ils ont des idées, ils aiment la technique, généralement. Donc faites leur confiance pour vous proposer des choses. Et euh, venez vivre l'inventeur avec nous. Alors, soit chez Bedrock, puisqu'on recrute. <rire> euh, on a plein de postes ouverts sur plein de choses et on a des méthodologies de travail qui sont super. Soit chez vous. Euh, prenez ce qu'on vous a donné, venez discuter avec nous. Il y a une quinzaine de personnes de Bedrock aujourd'hui dans la salle. Inspirez-vous de ce qui vous a plu, jetez ce qui vous a pas plu et euh, faites-en quelque chose. C'est hyper important. Les icônes qui, que j'ai utilisées sont, font partie de Flaticon avec des merveilleux euh, artistes cités à l'écran. Je vous remercie énormément. Il euh, y a des gens qui ont assisté à la conférence debout. Euh, coup de cœur sur ces personnes. Et c'était tout pour moi. J'ai été un peu longue, donc il y aura peut-être pas trop de temps pour les questions, mais je vous remercie énormément. Et si vous voulez venir discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. temps pour une seule question. Donc rapide, premier qui lève la main, hop, là-bas, j'ai vu. Euh, merci pour la conférence. Je voulais savoir, euh, en cas de désaccord sur un sujet, comment vous gérez ces désaccords Est-ce que vous êtes à la recherche d'un consensus dans toute l'équipe, ou est-ce qu'à la fin, le, le magnifique lead dev finit par dire on fait ce, ce choix-là alors, le magnifique leader, ici présent, a un peu de droit de, de censure, on va dire. Euh, non, on, on agit principalement sur le consensus. En fait, euh, l'équipe grandit ensemble et prend des décisions techniques ensemble. Et donc, euh, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, mais la, 80% de l'équipe est d'accord ou même la majorité est d'accord, à moins qu'il y ait vraiment un moment où vous dites, non, je suis désolée, l'IDEV le a peut-être une vision plus transverse de ce que c'est l'entreprise et de ce que font les autres équipes, et il dit non, là, vous partez euh, complètement à côté. On va, on va décider tous ensemble. et On vote, et puis voilà. Merci beaucoup.